Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce conseil communautaire qui se tient, comme la dernière fois, à Huitlot et qui est donc diffusé. Alors nous allons commencer par faire l'appel à l'ordre chronologique des communes. Pour la chapelle bien, Michel Poupard. Pour Châteaubriand, Catherine Siron. Présente. Alors, Georges-Henri Nomari a annoncé qu'il aurait un peu de retard. Jacqueline Bombray, Rudy Boisseau, Claudie Sonnet, Elias Agnoni, Christine Bourdel, Jean-Luc Marcelier, Simone Chito, Bernard Godin, François-Xavier pour Derval, Dominique David, Jacqueline Leblay, Michel Laurent, Laurence Lebillan. Pour, pour Herbray, Isabelle dufour Présente. Jean-Noël Baudouin. Présente. Lucie Paul. Présente. Pour Fercé, Alain Le Tolgenec. Le Grand auvernay Sébastien Crossoir. IC, Madame Béatrice pierre isnard Sylvain Hamon. Présente. Pour Marie-Irène Boin. Présente. Monsieur Sylvain Descarpentry. Pour Juigné, Mme Brigitte Maison. Présent. Pour Louis Fer, Alain Guillois. Pour Lusanger, Yves Fromentin, Mirec Bénon-Chameau. Pour Marsac-sur-Don, M. De Trogoff. Présent. Madame Géraldine Pinson-Leray. Pour La maigrette bretagne Marie-Pierre Guérin, Jean-Yves Jiquel. Pour Moidon-la-Rivière, Patrick Gannivelle, Annette Piétin. Présent. Pour moi, Yvan Ménager. Présent. Pour Noyal-sur-Bru, Edith Marguin. Présent. Pour le Petit Auvernay, Guy Delaunay. Pour Rouget, Jean-Michel Duclos, Présent. Isabelle Michaud, Présent. Catherine Oéchaud. Pour Refigné, Louis Présent. Simonot. Présent. Pour Saint-Aubin-des-Châteaux, Daniel Rabu, Marie-Paul Séchet. Présent. Pour Saint-Julien-de-Vouvante, Jean-Michel Chevalier. Pour Saint-Vincent-des-Landes, Alain Rabu. Présent. Marie-Anne oui. Léguet. Pour Sion-les-Mines, Bruno Debray. Présent. Martine Chevalier. Présent. Pour, pour Soudan, Jean-Claude Deguet. Nathalie Pigret. Présent. Pour Soulevage, Fabienne Jouan est excusée et a donné pouvoir à Edith Marguin. Et pour Villepot, Philippe Dugraveau. Présent. Merci. Nous allons euh, commencer. Donc, ce conseil communautaire, en accueillant donc Béatrice pierre représentant la commune d'Issée, qui remplace Sylvie Carcreve, démissionnaire, selon un courrier que nous avons reçu. À l'issue de cet appel, donc, on va nommer euh, la secrétaire de séance, et je pense qu'elle va s'y habituer, Lucie Paul. <rire> Toujours d'accord qui est la Benjamine des délégués. Et si elle n'était pas là, ça aurait François-Xavier Lechaud, ou Martine Chevalier, ou Nathalie Pigret. Donc j'annonce les suivants, qui ont la chance d'être les plus jeunes. Maintenant, on va soumettre à votre approbation les procès-verbaux des conseils communautaires des 13 février et 4 juin dernier. Alors, pour le 13 février, y a-t-il des observations je vous remercie pour celui du 4 juin dernier. Y a-t-il des observations Je vous remercie. Donc on va attaquer l'ordre du jour avec l'adoption du règlement intérieur de notre intercommunalité. Le règlement intérieur de l'intercommunalité, c'est un règlement intérieur l'objet d'une reconduction avec un certain nombre de modifications que vous avez vues peut-être pour certains, que vous avez lues et qui apparaîtront sur le diaporama en rouge et je me limiterai pour cette présentation aux modifications qui ont été introduites dans ce règlement intérieur. Une première modification à l'article 4 du règlement où il est précisé que la convocation indique les questions portées à l'ordre du jour, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de la réunion, elle est mentionnée au registre des délibérations affichées ou publiées. Elle est adressée également, par voie dématérialisée, à l'adresse électronique choisie par les conseillers communautaires. Les conseillers communautaires sont ainsi destinataires par courrier électronique, de la convocation, accompagnée des notes de synthèse et des projets de délibération. Voilà pour la modification substantielle de l'article 4 de ce règlement intérieur. L'article 5 concerne un élément qui est important, celui de l'accès au dossier, et précise que tout membre du Conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informés des affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération. Durant les cinq jours qui précèdent la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au siège de la communauté de communes, au jours et heures ouvrables. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté au siège de l'intercommunalité par tout conseiller communautaire. La demande est formulée auprès du directeur général des services de la communauté de communes ou de son représentant désigné aux heures ouvrables des services communautaires. Les autres modifications portent sur notamment l'article 7 qui se rapporte aux amendements peuvent être introduits, des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires rédacteurs et remis au président de la communauté de communes, au plus tard, 48 heures avant la tenue de la séance, où sont examinées les affaires qui font l'objet de l'amendement. Pas de modification particulière sur l'article 8 de ce règlement. En revanche, une novation qui est importante dans l'article 9, qui est celle de la téléconférence. Et cet article précise en substance que le président peut décider que la réunion du Conseil communautaire se tient par téléconférence dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Le quorum est alors appréciée en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics, de coopération intercommunale et pour la désignation des représentants dans les organismes extérieurs. Pas de modification sur l'article 10 qui concerne la saisine des services intercommunaux ni l'article 11 relatif au quorum. En revanche, l'introduction d'une modification à l'article 12 qui traite de l'absence d'un conseiller communautaire, un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance du conseil communautaire non représenté par son suppléant, non représenté par son suppléant, peut donner pouvoir par écrit et signé à un autre conseiller communautaire de son choix. Le reste de l'article est sans changement. Nous avons également à l'article 21 une modification sur l'intitulé euh, modalité de vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ordinairement, le Conseil communautaire vote au scrutin public à main levée, le résultat étant constaté par le Président et le Secrétaire de la séance, en indiquant au registre des délibérations le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Les décomptes, Le décompte des votes s'effectue en comptabilisant les votes pour, les votes contre, les abstentions et les conseillers qui ne participent pas au vote. Lorsqu'il y a partage des voix, et sauf en cas de scrutin secret, la voix du président de la séance est prépondérante, le, voix de, la, le vote pardon, doit avoir lieu au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Une modification également à l'article 22 sur le thème du débat d'orientation budgétaire. Pour la préparation de ce débat, le président communique au moins cinq jours francs avant cette séance, les documents nécessaires à la discussion, à savoir un rapport présentant la structure et l'évolution des dépenses, la gestion de la dette, l'évolution du besoin de financement annuel, et la structure et l'évolution des effectifs. Une modification, un complément, est apporté également à l'article 23 qui porte sur le registre et le procès-verbal ainsi que les comptes-rendus. Toute correction portée au procès-verbal d'une séance, je lis la modification qui est apportée, est mentionnée dans le procès-verbal de la séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée. Concernant l'organisation du bureau communautaire, à l'article 25, une modification euh, sur le, le, premier, euh, le premier paragraphe, le bureau se réunit au siège de la communauté de communes ou dans tout autre lieu décidé par le Président. Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présent physiquement ou, et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, en téléconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. Les convocations des membres du bureau sont adressées par voie dématérialisée, par le Président ou le Vice-président qui le supplée, cinq jours francs avant la réunion. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d'urgence. Au chapitre 3 de ce règlement intérieur, et plus particulièrement dans le cadre de la conférence des maires, à l'article 28 sur le fonctionnement, les convocations des membres de la conférence des maires sont adressées par voie dématérialisée par le président ou le vice-président qui le supplée, cinq jours francs avant la réunion ce délai peut être ramené à un jour franc en cas d'urgence il est introduit donc à cet article que la conférence des maires peut également se réunir à la demande d'un tiers des maires un peu plus bas en cas d'absence du maire celui ci peut être représenté soit par son premier adjoint soit par un conseiller communautaire ou municipal de son choix. L'article 29, qui porte sur les comptes rendus, les conclusions des orientations et débats de la conférence des maires font l'objet d'un relevé de décisions transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux. À l'article 31, Quelques modifications substantielles également relatives aux commissions permanentes. Ces commissions sont composées des conseillers communautaires en tant que membres titulaires. Les conseillers municipaux des communes, membres, peuvent également siéger au sein des commissions avec voix consultative. En cas d'absence, le membre d'une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, également les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ces séances sans participer au vote après en avoir informé le président de la commission au moins deux jours avant la réunion. Les membres des commissions permanentes peuvent y assister également en téléconférence. Les commissions permanentes sont présidées de droit par le président de la communauté de communes ou son vice-président délégué. Voici donc l'essentiel des modifications qui ont été introduites dans ce règlement intérieur. J'espère bien que vous pouvez le faire. On est là pour débattre. On est parti pour expliquer ce que vient de dire Philippe Du graveau On est parti du règlement antérieur qui avait fait, je crois, l'objet d'une unanimité dans le fonctionnement précédent. Simplement, vous l'avez remarqué, on y a introduit tout ce qui est dématérialisation. Parce qu'on ne peut pas envisager de continuer à envoyer les dossiers... Faire des photocopies et pour la planète, c'est pas bon, et ça prend du temps. On a aussi euh, tenu compte des réformes législatives qu'on n'avait pas attendues au niveau donc, euh, de la conférence de, des maires, du fonctionnement du bureau et autres. Et puis on a introduit un droit à, à l'information, à la documentation, donc euh, c'est plutôt euh, des nouveautés. Alors, j'attire votre attention tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un arriver. Bon, même si au départ on hésite euh, sur le, la physionomie des uns et des autres, je pensais qu'il euh, n'était pas délégué. Effectivement, Catherine est allée le voir. C'est un conseiller municipal d'une commune, commune des 26 et qui s'apprêtait à s'asseoir autour du conseil. Donc, il euh, faut qu'on soit bien euh, vigilant. Le conseil communautaire, il est euh, réservé aux délégués. Et comme on l'a bien introduit, quand un maire ne peut pas, il a un suppléant possible, mais là, ça ne pouvait pas être le cas. Je, je le souligne. Oui, Bernard Gaudin. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas... Si, si. si Peut-être une première remarque générale, mais c'est déjà une observation qu'on avait faite sur... Alors, ça n'a rien à voir directement avec le règlement intérieur mais tout de même une heure de convocation du conseil communautaire à 17h30 c'est vraiment très tôt euh, pour les gens qui sont en activité professionnelle pour d'autres aussi euh, euh, peut-être euh, mais en tout cas euh, même si c'est pas une règle du conseil euh, du règlement intérieur il n'empêche qu'il serait bon de revenir à un horaire qui soit plus adapté et plus euh, euh, facile pour tout le monde euh, 18h ou 18h15. Alors, Sur cette première question, moi je n'ai pas, de, je, je pas de, de principe arrêté, simplement on faisait toutes nos réunions à 18h15. Ici, les conseils communautaires, certains ont été avancés à 17h30. C'était une demande, ça répondait à une demande d'une majorité de, de conseillers, de délégués, souvenez-vous, qui euh, disaient que passer une certaine heure, ben, ce n'était euh, plus possible. Donc moi, je n'ai pas d'idée arrêtée, si vous voulez que ça soit plus tard, même après le dîner, mais euh, 17h30, ce n'est pas forcément la règle. Ça était 18h15 et on a pris la décision d'en faire plus et moins longtemps, mais on ne peut pas non plus limiter les débats, dire « il est 20h, on arrête ». Voilà euh, pourquoi de temps en temps, c'est à 17h30. Et puis je ne sais, je sais pas si tout à l'heure vous accepterez les votes... Euh, à main levée, parce que légalement, toutes les délégations doivent être à bulletin secret, il y en aurait pour 4 heures, mais tant qu'on ne sait pas si quelqu'un ne le demande pas, on est obligé aussi de, de mettre 17h30. Bon, C'est à croire que vous lisez dans mes pensées, hein, puisque je voulais revenir sur l'article 21. Je ne lis pas dans vos pensées, parce que je pense article... que de temps en temps, elles n'auraient pas toujours été agréables, mais je pense qu'on part, on part sur des nouvelles bases, et je veux bien les deviner si elles sont positives. Donc c'est l'article 21 qui justement parle des modalités de vote, hein, donc avec une possibilité laissée à l'Assemblée euh, de provoquer un vote à bulletin secret, euh, mais sous réserve qu'il y ait un tiers des membres du conseil communautaire qui se prononcent pour euh, donc un vote à bulletin secret. Donc cette règle-là d'un tiers, elle me semble très importante en termes de nombre, hein, ça fait 18 personnes, 18 conseillers communautaires. Bon, je... Moi, je préférais qu'on euh, abaisse ce seuil, peut-être à 20% ou à 25%, mais en tout cas qu'on abaisse ce seuil de façon à, à pouvoir euh, utiliser peut-être un peu plus souvent euh, cette possibilité de vote à bulletin secret. Alors, on verra pour les histoires de représentation tout à l'heure, mais euh, d'une façon générale, le, le vote à bulletin secret peut avoir un intérêt. C'est parce qu'on l'avait prévu dans le mandat précédent qu'on l'a renouvelé avec la même majorité qu'avant et à ce que je ne sache, à ce que je sache, ça n'avait posé aucun problème dans euh, le fonctionnement précédent. Donc euh, je vous propose, moi, de maintenir ce qui avait marché ce qui a été préparé. Un règlement intérieur est toujours fait pour améliorer hein, ce qui s'est... Est-ce que vous avez un exemple d'un vote à bulletin secret qui aurait été souhaité, demandé et qui n'a pas été obtenu par connaissance euh, donc, euh, de l'Assemblée communautaire précédente, euh, ça semblait vraiment euh, impossible d'avoir 18 personnes qui, de façon spontanée, euh, lèvent le doigt pour provoquer un vote à bulletin secret. Donc il ne faut oui. pas préjuger de l'actuelle Assemblée, Monsieur Gonin. C'est une proposition. Que je, personnellement, je ne retiens pas. Oui. Oui. Je veux parler de la suppléance des commissions, notamment pour la commission d'appel d'offres, où la commission d'appel d'offres aura des titulaires et aura des suppléants, donc oui. ce ne sera plus un conseil municipal délégué par le titulaire suppléant au sein de son conseil municipal qui viendront à ces commissions oui mais ça c'est pas les commissions euh, permanentes ça c'est des commissions légales les commissions d'appel d'offres La commission d'appel d'offres n'est pas une commission permanente okay. non, mais... non, non ça n'a rien à voir enfin euh, tu y étais déjà C'est. Ouais. attention c'est des commissions on le sait bien dans nos communes une commission d'appel d'offres euh, elles sont toutes sérieuses les commissions mais, ah, mais c est, c est... encore plus que jamais celle-ci parce que c'est sur les marchés publics. Donc on va le voir tout à l'heure, il y a les conseillers titulaires, les conseillers suppléants, mais il ne peut pas y avoir de suppléants ou titulaires, ni aux suppléants. Enfin les titulaires ont leurs suppléants, mais les suppléants ne peuvent pas avoir de suppléants. Ça c'est le code oui, des marchés, et puis de la, du CGCT. Est-ce qu'il y a d'autres questions Là c'est plutôt une, une demande d'explication justement sur les commissions permanentes. Donc il est dit en cas d'absence, le membre d'une commission est remplacé par, euh, une, par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Oui. Alors est-ce qu'on parle des conseillers, euh, des membres des commissions qui sont appelés titulaires ou est-ce qu'on parle des conseillers, euh, donc euh, des, des membres de commission qui sont conseillers municipaux uniquement quand on parle de remplacement, c'est au deuxième paragraphe hein, de, du, du 31. Donc, dans le premier paragraphe, on parle des conseillers titulaires, hein, des conseillers communautaires titulaires, c'est-à-dire qui sont euh, donc, issus de conseils communautaires, qui sont délégués euh, du conseil communautaire. Puis ensuite, il y a les membres qu'on pourrait dire non titulaires, qui sont des membres désignés par les conseils municipaux. Et dans le deuxième paragraphe, on indique qu'il peut y avoir un remplacement donc, de ces conseillers, mais on ne sait pas trop lesquels. Est-ce que c'est l'ensemble des membres des commissions ou est-ce que c'est uniquement les conseillers titulaires? Non, alors, euh, qu'on soit bien clair, les commissions permanentes sont ouvertes non seulement aux conseillers communautaires, mais à l'ensemble des conseillers municipaux des 26 communes. Pourquoi Parce qu'on a voulu... Qu'il n'y ait pas des conseillers à deux vitesses, ceux qui connaissent la ComCom, -com, qui participent, qui sont au courant, et les autres. Donc on a ouvert toutes les commissions à tous les conseillers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans vos conseils municipaux un collègue qui vous reproche de ne pas être informé du fonctionnement de la ComCom. -com. Il est à même d'y participer. Ces commissions... Elles sont nécessaires au même titre que les réunions des conférences de maires et de bureaux pour préparer les délibérations qui arrivent au conseil communautaire. Donc, les commissions, on va le voir tout à l'heure, vous avez été à même dans chaque mairie de proposer à vos collègues. Aujourd'hui, on imagine que dans une commune, un élu conseiller communautaire ou un conseiller municipal qui s'était inscrit ne peut pas venir. Dans ce cas-là, le maire peut désigner un autre conseiller municipal pour que sa commune soit bien représentée. Donc c'est les deux c'est les, voilà. les deux qualités. C'est comme ça qu'on l'a proposé. Donc toutes les communes peuvent être représentées lors de toutes les commissions. Et peut-être une dernière question, et là je, je ne sais pas, je n'ai pas lu jusqu'au bout, sur les décisions... Du, du maire et du président, euh, donc on a, on a le, les titres euh, de chacune des décisions, euh, les modalités de consultation euh, des, des décisions, est-ce qu'elles sont prévues dans le règlement intérieur ou est-ce qu'on peut les dire tout simplement Celles qui sont présentées à chaque conseil Oui, donc il n'y a pas le détail, il y a juste le titre. Mais si on veut regarder le détail, ah bah vous avez il y a toujours souverte, été. Les, les, les, là, il y en a cette Vous êtes toujours à même de les consulter. D'ailleurs, à la mairie, vous, mais là, on est pour vous le souhaitez. Non, mais à la mairie, on vous les a souvent euh, oui, à la mairie, mis a à disposition. Si eh bah, on peut lui donner le détail ici. Il n'y a pas de. Évidemment. On pouvait solliciter une consultation. Mais on vous a jamais en... refusé une consultation si quelqu'un. Mais là, elle n'est pas prévue dans le règlement intérieur. Ce serait peut-être. Bah, au elle moins de... le dire à l'ensemble des. des elle, analyses, elle découle de sources. La cool de source, je veux dire. Dans... Oui. Si, je, je pense que dans l'article 5, euh, accès au dossier, sur la ouais, première sûr. ligne, ça inclut aussi les décisions. donc à ce là Alors on peut mettre qu'ils font l'objet d'une délibération ou d'une décision. D'une décision. Comme ça. Euh... il y a d'autres remarques. Je vous propose que le conseil communautaire décide d'approuver le règlement intérieur et d'autoriser donc le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Qui est pour qui est contre Qui s'abstient Unanimité. Merci. Bien, nous allons passer maintenant à la délibération 36, composition des commissions thématiques permanentes. Par délibération, en date du 4 juin, le Conseil communautaire a décidé la création de 14 commissions thématiques permanentes rattachées aux différentes vice-présidences, à savoir Commission Environnement, Commission Culture, Commission Agriculture et foirail, Commission Prévention et Gestion des Déchets, Commission Marché Public et Travaux, Commission Finance, Économie, Emploi, Formation et chambre consulaire, Commission personnelle, administration générale et mutualisation, Commission solidarité, Commission santé, Commission sport et loisirs, Commission mobilité, Commission petite enfance et jeunesse, Commission équilibre et développement du territoire, habitat et urbanisme, enfin Commission tourisme et communication. Après avoir laissé le temps à chaque maire de consulter leur équipe municipale sur leur intérêt pour participer au fonctionnement des dites commissions, il vous est proposé d'arrêter leur composition. Il est rappelé que la désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin secret, sauf si le Conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Il est précisé... Que la composition soumise au vote et listée en annexe de la présente délibération intègre toutes les demandes formulées sans sélection aucune. À ce stade, je pense que nous avons donc deux slides que je vous propose donc de regarder. Où effectivement, on reprend effectivement par, par commission les euh, alors, candidature si Dominique tu me permets on oui. peut dire que la commission environnement a 46 membres d'accord bien alors est-ce que vous nous épargnez la lecture de tous les conseillers inscrits merci D'accord, et donc il y avait donc un deuxième slide. Alors, commission culture, 44 membres. Agriculture foirail, 42. Prévention des déchets, 41. Marché public, travaux 33. Finance, économie, emploi, formation, chambre consulaire 44. Solidarité 40. Santé 53. Sport-loisirs 44. Mobilité 39. Petit-enfant-jeunesse 47, équilibre et développement du territoire 52, tourisme et communication 47. C'était le nombre que je voulais préciser. Bien, à ce stade, avez-vous des questions Bon, Je vous propose de passer à la délibération. Compte tenu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la composition des commissions, d'arrêter la composition des dites commissions telles que listées en annexe de la présente délibération, d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Nous allons passer au vote. Qui est pour Qui est... Qui est contre Qui s'abstient Voilà, donc adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Entendez bien là, oui, ça va. Délibération numéro 37, euh, élection des membres de la commission appel d'offres. L'article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 65 de la loi Engage engagement et proximité, entrée en vigueur le 28 décembre 2019, prévoit la création dans les établissements publics de coopération intercommunale d'une commission d'appel d'offres. Pour la communauté de communes Châteaubriand-Derval, cette commission doit être composée, outre de son président ou de son représentant, par cinq membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein au scrutin secret, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, les listes pouvant comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Il doit par ailleurs être procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Conformément à la délibération adoptée par le Conseil communautaire lors de sa séance d'installation du 4 juin, le dépôt des listes de candidatures a pu être réalisé sous format papier ou par mail auprès du, secré du secrétariat des assemblées de la communauté de communes au plus tard, deux jours avant la date de l'élection des membres de la Commission, prévue lors de la présente séance du Conseil communautaire. Donc Après présentation des listes de candidats, qui devraient apparaître, je pense, euh, il vous est proposé de, précéder, de, précéder, de procéder pardon, en conséquence aux opérations de vote. Donc là, on procède à bulletin secret ou... Ah ben, bah, ça dépend. Que... Si vous... Que... vous pouvez demander le bulletin secret. Oui. Là, vous avez une proposition de liste qui a été préparée en, en bureau des maires, à savoir qu'en titulaire, il y a Edith, Bruno Debray, Louis Simonot, Alain Rabu. On a proposé Jean-Michel Chevalier, parce qu'Alain, toi, tu es le président de la commission. Oui. On t'avait mis dans les cinq, mais tu y es déjà. Oui. Et en suppléant, il avait été proposé marie irène Yvan, Jean-Marc Lalloué, Jean-Claude Deguet et Yves Romantin. Alors, justement, justement, il y a eu du changement depuis euh, notre réunion des maires qui a eu lieu jeudi. À IC, et Jean-Marc Laloué n'est pas, ce soir, délégué communautaire. Donc il faudra qu'on qu trouve un autre suppléant. Mais on peut voter à bulletin secret pour ceux qui veulent. Donc euh, en suppléant, il faut remplacer Jean-Marc Laloué. Est-ce qu'il y a euh, personne qui se propose Madame Maison Madame Maison, à la place de Jean-Marc donc c'est ce qui vous est proposé comme liste. Alors, si donc, Alain, tu veux bien, je pose la question de oui. savoir si voilà. quelqu'un réclame un bulletin secret. J'allais la poser. Bon, bah, vas-y. Donc, dans l'Assemblée, est-ce que des gens réclament le, ou souhaitent que ce vote ait lieu à bulletin secret, tout en sachant que On a tout notre temps. ça peut prendre un certain temps mais bon, si toutefois vous le demandez, on n'a pas le choix. Il faut qu'on justifie d'avoir commencé à 17h30 pour M. Godin. Donc Tout à fait. Soyez à l'aise mais... si vous le souhaitez. Personne ne souhaite un vote à bulletin secret enfin... L'argument du temps, c'est si les gens le veulent, ils le disent, mais l'argument du temps ne tient pas là. Bon, on en déduit que on va voter à main levée, et donc ce qu'on va vous proposer, c'est de, de nous dire si vous êtes d'accord avec les noms qui vous, ont, qui vous sont proposés et qui apparaissent à l'écran. Non, sauf pour le suppléant. Sauf Jean-Marc Lallouet, bien sûr, qui est remplacé par Madame Brigitte Maison. Alors. Qui est pour Y a-t-il des avis contraires Des abstentions bah Écoutez, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Donc, deuxième délibération me concernant, c'est la composition de la commission de délégation de services publics. L'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 65 de la loi engagement et proximité entrée en vigueur le 28 décembre 2019, prévoit la création dans les établissements publics de coopération intercommunale d'une commission chargée des délégations de services publics. Celle-ci est amenée à analyser les dossiers de candidature et à dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Pour la communauté de communes Châteaubriand-Derval,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 des membres de la commission prévus lors de la présente séance du Conseil communautaire. Après présentation des listes des candidats, il vous est proposé de procéder en conséquence aux opérations de vote. Donc là, pareil, on va voir le, la liste des, des titulaires et des suppléants. On va voir la liste proposée. Oui Là, du coup, il n'y a pas de changement. C'est bien la liste qui, qui, qui apparaît, hein, qui vous est proposée. Donc, euh, ma... Pardon Pardon euh, ah. Lors de la conférence des maires, c'est ce que vous avez dit, mais ce n'est pas une obligation Bon, on a tous compris ça l'autre jour. Hein. Bien. Donc, même question. Est-ce que on procède au vote On va lire quand même. Pardon On les lit Ah oui, euh, on vous donne le, le nom des titulaires et des suppléants. Donc en titulaire, nous avons donc Monsieur Michel Poupard, Monsieur Patrick Galivel, M. Sébastien Crossoir. Madame Edith Marguin et Madame Marie-Renne Bouin. C'est bien ça êtes... On ne vous a pas mis de force. Hein C'est bien ce que vous aviez souhaité. En tout cas, vous étiez candidat. Voilà pour les titulaires. Ensuite, pour les suppléants, M. Alain Le tolguenec M. Jean-Michel Chevalier. Madame Brigitte Maison, donc. Madame Isabelle Dufour-Boucher et Monsieur Jean-Pierre Défossé. Êtes... Il n'y a pas d'objection. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse comme pour la précédente délibération, que l'on vote à main levée Personne ne lève la main, donc je considère que vous êtes d'accord de voter à main levée, on est bien oui. d'accord. Ok. Bien. Donc ma question est qui est pour ces, cette, les, cette liste présentée avec cinq titulaires et cinq suppléants Y a t il des avis contraires Des abstentions Je vous remercie. Également, voter à l'unanimité. des membres de la commission d'admission des multi accueils dans le cadre de l'exercice de la compétence petite enfance la communauté de communes est chargée de la gestion de trois services de multi accueil destinés aux enfants de 0 à 4 ans le multi accueil du petit castel d'une capacité de 20 places le multi accueil du pôle enfance de moidon la rivière d'une capacité de 12 places et enfin le multi accueil de la maison de l'enfant d'une capacité de 36 places conformément au règlement intérieur de ces établissements adoptés par délégation du bureau communautaire en date du 28 novembre 2019 les demandes d'accueil des familles sont étudiées par une unique commission d'admission qui procède à l'examen des dossiers et à leur répartition sur les trois structures en considérant notamment les critères géographiques le trajet domicile travail et les besoins horaires des familles cette commission, qui se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaire, est présidée par la vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse. Elle est également composée de quatre autres membres élus. Il vous est donc proposé de procéder à la désignation de ces quatre membres parmi les conseillers communautaires. conférence de maire, il a été euh, proposé Isabelle Dufour-Bouchette, Claudie Sonnet, Jacqueline Leblay et Annette Piétin. Voilà les noms proposés. Je répète, Isabelle Dufour-Bouchette, Claudie Sonnet, Jacqueline Leblay et Annette Piétin. Les Communautaires décident d'approuver la composition de la commission d'admission des multi-accueils comme suit. Donc, euh, ce que Alain vient de dire, à savoir euh, Isabelle Dufour-Rouchette, Annette Piétain, euh, Claudie Sonnet et Jacqueline. Voilà. Il faut poser la question. Ah oui, il faut poser la question. Alors, qui est pour Donc qui est contre Et qui s'abstient Donc voilà la position de la commission. Bien, je vous propose de passer maintenant aux délégations du Conseil communautaire au bureau, d'abord, puis ensuite au Président. délégation du Conseil communautaire au bureau, c'est une mesure qui est prévue par l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, qui ouvre la possibilité donc au Conseil communautaire de déléguer au Président et au bureau une partie de ses attributions. Cette faculté permet d'assurer la continuité du fonctionnement de l'administration intercommunale et l'exécution rapide des décisions. Le Conseil communautaire doit ainsi délibérer pour fixer les délégations d'attribution à accorder au nouveau bureau communautaire. Il est précisé que les délégations d'attribution s'apparentent à un véritable transfert de compétences. Les décisions prises par le bureau, par délégation du Conseil communautaire, sont soumises aux mêmes formalités que l'auraient été les décisions du Conseil communautaire en termes d'affichage comme de télétransmission en préfecture lorsque cela est requis. Toutes les décisions issues des délégations attribuées par le Conseil communautaire au bureau devront faire l'objet d'une information à tous les conseillers communautaires lors de chaque réunion de l'organe délibérant sur le fondement des dispositions de l'article du Code général des collectivités territoriales que j'ai cité en introduction. Le Bureau communautaire, dans son ensemble, peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil communautaire à l'exception premièrement du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, deuxièmement de l'approbation du compte administratif, Troisièmement, des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L1612-15 du même Code. Quatrièmement, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale. Cinquièmement, de l'adhésion de l'établissement à un établissement public. Sixièmement, de la délégation de la gestion d'un service public. Septièmement, enfin, des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Il vous est donc proposé, de confier au bureau communautaire pendant la durée du mandat les délégations suivantes, établir, modifier et approuver les règlements fixant les modalités d'accès et de fonctionnement des équipements et services communautaires, procéder aux attributions des subventions, cotisations, participations et contributions dans les limites du montant global fixé annuellement au budget par le conseil communautaire, procéder aux admissions en non-valeur d'un montant inférieur à 5 000 euros par redevable, procéder à la conclusion et la révision de conventions de prestations de services, conclues avec d'autres personnes publiques, y compris les communes de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions On est sur un cadre qui est simplement réglementaire. Je vous propose de passer au vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous propose de passer à la délégation du Conseil communautaire au Président. La fin du mandat du Conseil communautaire a entraîné la caducité de toutes les délégations accordées antérieurement, aussi bien les délégations d'attribution au bureau communautaire et au président, que les délégations de fonction au vice-président et délégations signature aux fonctionnaires territoriaux attribués par le président. Le Conseil communautaire doit ainsi délibérer pour fixer les délégations d'attribution à accorder au président. Il appartiendra ensuite au Président de prendre des arrêtés pour attribuer des délégations de fonctions et de signatures. Il est précisé que ces dernières ne peuvent être que partielles et viser expressément et limitativement les matières déléguées. Il est précisé également que les délégations d'attribution s'apparentent à un véritable transfert de compétences, car les décisions sont prises par le délégataire en son nom propre. Les décisions prises par le Président sont soumises aux mêmes formalités que l'auraient été les décisions du Conseil communautaire en termes d'affichage comme de télétransmission en préfecture lorsque cette formalité est requise. En ce qui concerne les délégations de fonctions au vice président ou vice-présidentes, c'est l'entrée en vigueur de l'arrêté des dites délégations qui justifie l'exercice des fonctions, lequel a débuté. Le 4 juin dernier. Par ailleurs, toutes les décisions issues des délégations attribuées par le Conseil communautaire au Président devront faire l'objet d'une information à tous les conseillers communautaires lors de chaque réunion de l'organe délibérant. Enfin, les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. Ainsi et conformément à l'article L. l 5211 10 du Code général des collectivités territoriales, le président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil communautaire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 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Sur le fondement de ces dispositions, il vous est donc proposé de confier au président pendant la durée du mandat les délégations suivantes. Premièrement, gestion du patrimoine immobilier, procéder à la conclusion et la révision du louage de choses, y compris pour les contrats obéissant à un statut spécial, bail d'habitation, bail commercial, etc., pour une durée n'excédant pas 12 ans. Procéder à la conclusion et la révision des conventions de mise à disposition à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 5000 euros par bien mobilier. Signer les demandes de permis de construire les procès-verbaux de notification de permis de construire, les demandes de certificats d'urbanisme, les déclarations de travaux, les demandes de renseignements sommaires urgents, les pouvoirs et plans relatifs aux divisions cadastrales. Exercer enfin, à ce chapitre, exercer au nom de la communauté de communes les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme que la communauté de communes Châteaubriand-Derval en soit titulaire, ou délégataires. Deuxièmement, au titre des marchés publics, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres de travaux, de fournitures et de services, y compris de maîtrise d'œuvre, d'un montant inférieur à 500 000 euros hors taxes. La présente délégation permet au président de signer les avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 10%. Troisièmement, au titre des finances, réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum d'un million d'euros par ligne, procéder dans les limites fixées par le Conseil communautaire lors du vote du budget à la réalisation des emprunts. Créer, modifier et supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules dans la limite de 10 000 euros par sinistre. Accepter les indemnités de sinistre afférentes au contrat d'assurance. Accepter les dons et lègues qui ne sont grevées ni de conditions ni de charges. Signer les conventions de transparence financière à intervenir avec les associations sur la base de décisions d'attribution, de subventions, adoptées par le bureau communautaire. Quatrièmement, au titre des questions diverses, intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou défendre la communauté de communes dans les actions, dans les actions pardon, intentées contre elles en première instance, en appel ou en cassation, devant les juridictions administratives ou judiciaires. Cette délégation implique le droit de mandater un avocat ou un avoué, de transiger avec les tiers dans la limite de 15 000 euros, de signer et modifier les conventions portant recrutement temporaire d'agents pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. Enfin, de signer et modifier les conventions pour l'accueil de stagiaires au sein de la communauté de communes, quel qu'en soit le statut. Il vous est proposé d'autoriser le président à subdéléguer les attributions susmentionnées au vice-président, vice-présidente et à accorder des délégations de signature sur ces matières à un ou plusieurs fonctionnaires territoriaux sous sa responsabilité tel que définis à l'article l 21 19 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions On est sur le même format que pour la décision précédente. Qui est pour qui est contre Qui s'abstient La décision est adoptée à l'unanimité. Désignation de représentants de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval au sein des organismes extérieurs. Alors excuse-moi Edith, d'abord il faut qu'on pose la question là aussi du, secret, du scrutin secret si quelqu'un le réclame. À ce stade-là, il faut qu'on pose la question. Merci. Suite à l'installation du nouveau Conseil communautaire le 4 juin, il convient de procéder à la désignation des représentants de la communauté de communes Châteaubriand-Derval pour siéger au sein des divers organismes extérieurs. Cette délibération a fait l'objet d'un échange en conférence des maires et réunie le 12, 18 juin 2020. donc représentant euh, titulaire, deux titulaires et deux suppléants. Tu veux que je les lise, Edith euh, Je n'ai pas les noms. Ah bon. Alors l'autre jour, en réunion de la conférence des maires, je vais te donner la liste. Ça va être plus simple. Conférence des maires, donc euh, en titulaire, M. Louis Simonot et Yvan Ménager. En suppléant, Édith Marguin, Isabelle Dufour-Bouchet. Agence foncière de Loire-Atlantique. Titulaire, Dominique David, suppléant, Catherine Siron. Agence régionale de santé des pays de la Loire, Elias Amuni, Association ferroviaire Rennes-Châteaubriand, Sébastien Crossoir et Alain Guillois. Association coopérative Atlantique Guinée, euh, il y avait deux représentants. Vous le... Alors, si je peux me permettre, Edith, on s'est posé la question de l'association de coopération. Atlantique, Guinée 44, puisque la communauté de communes y avait adhéré, avait euh, donc subventionné cette association et euh, Francis Martin, dans un mandat euh, précédent, y avait été, avait été invité là-bas en Guinée et on se demandait l'autre jour, puisqu'on abonde euh, cette euh, association par des subventions, si réellement elle existait, puisque depuis quelque temps, nous n'avions pas de nouvelles. Alors la réponse, c'est qu'elle existe bien. Donc il faut qu'on désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant à l'association de coopération Atlantique Guinée 44. N'hésitez pas si vous voulez. Euh, oui, François-Xavier. Est-ce qu'il y en a d'autres Donc titulaire. Donc François-Xavier chaud, titulaire et suppléant. Non. Jean-Michel Duclos, non C'est. J'avais cru comprendre. Non bon. Eh oui, je crois savoir. Mais euh, est-ce que quelqu'un veut être suppléant S'il n'y a pas d'autres candidatures. Je suis Donc, euh, Philippe, Philippe du Graveau. <coughs> suppléant Philippe oui. oui. parfait. Association VAR vusie Catherine Siron, titulaire. Suppléant, Jean-Luc Marsolier. Association Les Amis du Musée de la Résistance, Catherine Ciron. Association Les Mines de la Brue, Louis Simoneau, Jean-Michel Duclos. Association pour le logement des jeunes au pays de Châteaubriand, Édith Marguin, Catherine Siron. Centre local d'information et de coordination de gérontologie, Clic. Brigitte Maison, Isabelle Dufour-Bouchet, Alain Le Tolguennec, Marie-Pierre Guérin. Et j'ai à voir donc... Euh, Annette Piétin et Claudie Sonnet. Claudie, oui. Et Annette Piétin. Comité local d'information et de concertation du site exploité par la société Titanobel à Riaillé. Donc Marie-Pierre Guérin en titulaire et Sébastien Crossoir en suppléant. Commission départementale d'aménagement commercial, Dominique David, Philippe Dugravot. Euh, J'ai commission départementale de la veille sociale. Alors là, il faudrait... Euh... Oui. Y -il... Ça serait logique que ça soit Isabelle. Merci, Isabelle. Isabelle? Oui. Comité Foire de Berry. en titulaire Édith Marguin, Jacqueline Bombray, Bruno Debray, Dominique oui. David, en suppléant Philippe Dugravot. Conseil d'administration euh, du comité de la Foire, donc, moi, j'étais au conseil d'administration avant du comité de la Foire et Jacqueline Bombray m'a téléphoné en me demandant si elle pouvait prendre ma place étant donné qu'elle était plus présente au comité de la Foire. Je lui ai dit oui, parce que c'est exact, elle, a plus, elle est plus présente que moi. Donc, je me retire pour Jacqueline Bombray. Merci, Edith. Groupe d'action locale... Euh, donc, président, c'est M. Philippe Dugravo. En titulaire, Dominique David, Michel Poupard, Patrick Galivelle, Marie-Hérène Boin. En suppléant, Yvan Ménager, Yves Fromentin, Alain Rabu, Jean-Marc Lalloué. Alors là, ça ne va pas être possible. Lalloué. Ça va pas être possible pour Jean-Marc oui, Lalloué. Je Sébast... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui souhaiterait. Est-ce que quelqu'un d'IC veut y être Oui. Monsieur Hamon. Toujours en suppléant, donc Sébastien Crossoir et Jean-Michel Chevalier. Collège de la Ville aux Roses, Jacqueline Bombray. Collège Robert Schumann. Y a-t-il quelqu'un qui serait intéressé Simone, Simone Gito. Simone. Alors, Simone, tu es déjà suppléante de Jean-Luc. Alors, Christine. Robert Schumann. Allez, Claudie. Non, non, j'ai vérifié. Claudie, c'est possible. Oui, Claudie. Pour Schumann. Oui, Claudie, pour Schumann. Et pour euh, le lycée euh, Guimauquet. Guimauquet. Euh, pareil, Claudie. Merci. Donc Michel Poupard, Sébastien Crossoir. Fédération départementale des offices. De... Ah, Excuse-moi, quelqu'un a demandé, c'est quoi le PTB Peut-être que Michel, tu pourrais expliquer l'importance de cette euh, mission. Oui, donc euh, ça marche. Oui, donc le PTB, euh, c'est notre établissement public territorial du bassin de la Vilaine. Donc en fait, dans la GEMAPI euh, qui est gérée par la commission environnement, la GEMAPI on a confié l'API. Donc la PI, c'est la protection inondation à cet organisme donc à ce titre on est deux représentants c'est assez énorme comme territoire la prochaine réunion c'est mardi à la Gassili euh, donc euh, j'avais souhaité que Sébastien me rejoigne parce qu'on parlera tout à l'heure de la GEMA au niveau du syndicat Cherdon Isaac ça me paraît important que ce soit deux personnes qui soient euh, au moins dans ces deux instances là donc comme on était déjà euh, enfin Sébastien était déjà avec moi au syndicat donc on euh, on s'était proposé ça. Donc voilà, Et on a énormément de travail sur l'API puisque les événements du 11 juin 2018 sur Châteaubriand, Soudan, etc. nous amènent à avoir beaucoup de travail à suivre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Merci. Merci. Fédération départementale des offices de tourisme et syndicat d'initiative de Loire-Atlantique. Jean-Luc Marsollier, Fédération française des marchés de bétail vif, donc Jean-Pierre, Jean, non pardon, Bruno Debray, Jean-Pierre Téfossé, Initiative Loire-Atlantique Nord, Dominique David, Philippe Dugraveau, La Nantaise Habitation, Catherine Siron. Aiguillon Construction. Oui, Excuse-moi parce que, euh, avec Bruno, la Fédération française des marchés de bétail vif, on a Bruno, mais on avait aussi Jean-Pierre c'est Il faut trouver un, un remplaçant. Oui. Donc euh, il a été remplacé par Guy Delaunay. Euh, Guy, oui. Donc euh, Guy Delaunay à la place de Pierre Desfossés, qu'on avait déjà. On n'avait pas nommé tout à l'heure. Alors c'était pas. Alors, on va le retrouver, mais là où il était suppléant, Guy pareil En gros, là où il y avait. Euh, Donc on le remplace par Guy Delaunay. Ilan, donc Dominique David, Philippe Dugraveau. La nantesse d'habitation, Catherine Siron. L'aiguillon construction, donc Claudie Simonet. Maison des... C'est sonnet, sonnet si. Maison des adolescents de Loire-Atlantique, Marie-Pierre Guérin, Isabelle Dufour-Bouchet, Mission locale, Philippe Dugraveau, Dominique David, et alors en titulaire, j'ai... Euh, non, c'est tout. Fond d'aide aux jeunes, Marie-Pierre Guérin, Isabelle Dufour-Bouchet en tant que suppléante, et Marie-Pierre en tant que titulaire. Mobile actif, les eaux vives, Sébastien Crossoir, Alain Guillois. SPL Loire-Atlantique Développement, euh, Dominique David et Catherine Siron, syndicat Cherdon Isaac, syndicat de mix fermé, entre parenthèses, Michel Poupart, Sébastien Crossoir, Philippe Hamon, Yvan Ménager. Donc euh, sur, le, sur les syndicats, c'est donc la fusion des trois syndicats, hein, Cher Don Isaac. Donc là, on a confié la GEMA. Donc euh, voilà le début de la, GEMA, enfin, la GEMA plus la PIA à le PTB. Donc là, on est quatre. Ça représente huit euh, euh, soixante 62 communes. Donc c'est un territoire aussi euh, très vaste. Donc voilà, il faut quatre personnes. Donc, euh Syndicat de propriété du bâtiment situé 27 rue de Couéré. Donc ça, ça concerne le guichet unique. Marie-Pierre Guérin, Catherine Siron. Marie-Pierre, en tant que titulaire. Syndicat de propriété de la maison de la formation, Dominique David, Brigitte Maison. Syndicat de copropriété de la maison du département et de la médiathèque, Catherine Siron et euh, Marie-Pierre. Est-ce que tu souhaites ou est-ce que quelqu'un d'autre... Oui syndicat de copropriété du parc d'activités Rue Abraham Lincoln, Brigitte Maison, syndicat de copropriété Maison des services versés Alain Le Tolgenec. syndicat de copropriété de l'annexe de Nerval Dominique David, syndicat Mix Gigalix Pays de Loire, Patrick Galivel, Dominique David, le CIDELA Dominique David, Rudy Boisseau en tant que titulaire, Bruno Debray et Louis Simonot en tant que suppléant. Commission consultative du CDLA relative à la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Michel Poupard en tant que titulaire et Louis Simonot. Euh, merci Edith. Il faudrait euh, qu'on désigne un suppléant pour le syndicat de copropriété du parc euh, d'activités rue Abraham lincoln Donc euh, comme Marie-Pierre s'est proposé pour euh, la copro de la maison du département peut-être c'est une assemblée par an et encore, c'est si le titulaire n'est pas là. Donc, et pareil. Alors pour la copropriété de la maison des services à Fercé, à côté de Monsieur le Maire, il faudrait un suppléant. Merci. Compte tenu de ces éléments et selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil communautaire décide de désigner les représentants de la communauté de communes Châteaubriand-Derval, conformément au tableau si annexé, pour siéger au sein des divers organismes extérieurs. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Merci. À la majorité. Une abstention. Une abstention. Et nous allons donc passer à la délibération 2020-043, dont l'objet est le débat sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population à la conception à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. La loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, fixe comme obligation aux établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre, d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil communautaire un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et plus globalement d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. Concernant le Conseil de développement, l'article L521-10-1 du Code général des collectivités territoriales mentionne que l'obligation de sa mise en place est conditionné à une taille d'établissement public à fiscalité propre supérieure à 50 000 habitants. Par ailleurs, l'article l 11 2 du même code indique que les collectivités territoriales, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de leur politique selon les modalités prévues à l'article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article L131-1 précise que les collectivités territoriales qui décident d'associer le public à l'élaboration d'un projet ou d'un acte doivent rendre publiques les modalités de cette procédure, mettre à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assurer un délai raisonnable pour y participer, et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient au moment approprié rendus publics. plusieurs instances participatives ont été mises en place afin de contribuer à l'association du public sous le précédent mandat le conseil citoyen en juin 2015 dans le cadre du contrat de ville signé avec l'état pour le quartier prioritaire de la ville aux roses à châteaubriand le conseil de développement dans son format actuel en juin 2017 suite à une démarche initiée antérieurement à l'échelle du pays de Chateaubriand. Le Conseil des Sages, également en juin 2017, à destination des personnes âgées d'au moins 60 ans. Parallèlement, la consultation de la population lors des réunions publiques ou par voie numérique a pu être expérimentée de manière formalisée, notamment de l'élaboration de documents cadres et feuilles de route à l'image du schéma de cohérence territoriale, du plan climat, air, énergie, territorial ou du plan global de, développement, de déplacement. Pardon. Cette expression directe de la population se manifeste également au quotidien de manière croissante via la rubrique contact du site internet de la communauté de communes et via les réseaux sociaux suite aux informations publiées régulièrement par la communauté de communes. Dans ce contexte, il vous est proposé de réaliser un bilan évaluation de l'action des différentes instances participatives afin d'établir les modalités les plus appropriées d'association de la population au regard du développement des nouvelles pratiques numériques de participation citoyenne. À ce stade, avez-vous des questions Donc, Je vous propose de passer à la délibération. Décision, compte tenu de ces éléments... Il est proposé au Conseil communautaire de donner acte au Président de la tenue d'un débat au Conseil communautaire sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et plus globalement d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. D'engager la réalisation d'un bilan évaluation de l'action des instances participatives mises en place par la communauté de communes afin d'établir les modalités les plus appropriées d'association de la population au regard du développement des nouvelles pratiques numériques de participation citoyenne. D'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents se rapportant à l'exécution de, de la présente délibération. Nous passons au vote. Qui est pour Qui vote contre qui s'abstient à l'unanimité, la délibération 20 2020-043 est adoptée. Demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles pour des actions d'éducation artistique et culturelle. La communauté de communes Châteaubriand derval poursuit le développement des actions d'éducation artistique et culturelle dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels pour l'année pour scolaire 2020-2021 qui s'appuie sur la venue d'artistes professionnels sur le territoire communautaire, des parcours d'éducation artistique et culturelle dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels à destination des écoles, une proposition spécifique d'éducation artistique et culturelle à destination des structures d'enseignement, d'accueil et d'accompagnement social dans le cadre de la programmation d'exposition de la galerie 29 à Châteaubriand, à la salle d'exposition à Derval et dans d'autres lieux du territoire. Des actions à destination des établissements d'enseignement en amont du festival Lettres en scène. Pour le financement de ces actions, estimées à 34 000 euros, il vous est proposé de solliciter auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire une subvention globale de 17 400 euros. Donc on est dans la continuité des actions culturelles que nous mettons en place euh, à destination des scolaires. Décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communautaire décide d'autoriser Monsieur le Président, Madame la vice-présidente déléguée ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et notamment les demandes de subvention auprès de la DRAC. Qui est pour Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Écoutez, euh, merci pour ces délibérations, pour ceux qui les ont rapportées, expliquées, détaillées. Et puis, euh, l'ordre du jour est épuisé. Vous avez pour information les décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Et vous avez aussi en information les délibérations du bureau par euh, délégation. Est-ce que vous avez des questions dessus sur ces décisions et libérations Oui, ce n'est pas là-dessus. J'attire votre attention sur le fait que, conformément au budget, nous avons versé toutes les subventions qui avaient été arrêtées. Et vu la période qu'on a connue, je pense que nous avions bien fait de voter notre budget pour pouvoir verser toutes ces subventions. Aux associations qui en avaient bien besoin. Alors, une autre question Il euh, y a un micro, oui. Est-ce euh, est que le micro marche, j'espère ouais. Est-ce que je peux me permettre Je n'ai pas déposé la question deux jours avant, comme c'est nécessaire, mais je voulais savoir si je pouvais me permettre une remarque. est-ce que vous pouvez vous permettre de déroger au règlement intérieur C'est ça. Ça va être un cas de conscience pour ceux qui l'ont voté, mais on peut supposer qu'exceptionnellement, on puisse le faire. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les présidente et Président, Mesdames, Messieurs, les Conseillères et Conseillers communautaires. J'aimerais présenter et soumettre à cette Assemblée une proposition concernant la 15e et dernière commission vacante. Après étude des différents autres champs de compétences de la communauté de communes Châteaubriand Derval, il m'apparaît opportun d'ajouter une commission nommée Sûreté et Sécurité. Ce champ de compétences est une attente forte de nos concitoyens sur l'ensemble de notre territoire, mais aussi une demande de support des maires en général. La Sûreté-Sécurité avait une place importante dans l'ensemble des campagnes locales et nationales et je pense doit aujourd'hui avoir une place plus importante dans notre intercommunalité et dans la mutualisation des compétences techniques et humaines. Je me permets d'adresser quelques objectifs pour cette commission. La veille réglementaire transversale aux autres commissions et aux différentes collectivités. Un travail sur l'unification des documents sécuritaires réglementaires des services techniques de la communauté de communes et des différentes collectivités. Un support technique sécuritaire général aux collectivités au monde associatif dans l'organisation des manifestations au monde artisanal et industriel et enfin un dossier qui je sais vous tient à cœur, monsieur le président un travail sur la proposition d'une mise en place d'une police intercommunale je vous remercie sur l'aspect relatif à la sécurité qui a été évoqué euh, je dirais que je souscris complètement ce qui a été dit du point de vue de l'importance euh, du thème euh, sur le plan intercommunal. C'est vrai pour les collectivités individuellement, c'est vrai au niveau de l'intercommunalité, mais il me semble, à titre personnel, que dans le champ euh, de la compétence qui a été attribuée au titre de la mutualisation en particulier, on peut parfaitement, me semble-t-il, intégrer cette compétence-là qui est effectivement transversale, mais qui peut être relié à cette démarche de mutualisation, au sein de, de laquelle les, les élus se retrouveront légitimement pour aborder également ce type de préoccupation, qui est encore une fois extrêmement importante. Bien, alors, moi, je, je rajouterais que quand on a préparé avec les collègues les commissions, il nous a semblé. Euh, devoir les intituler comme celles qui vous ont été présentées et de laisser effectivement une possibilité d'une quinzième. Les questions de sûreté et sécurité sont des questions importantes. J'insiste bien sur le fait que notre débat là, notre débat en ce moment, est hors réunion puisque le règlement intérieur oblige à une organisation qu'on ne pourra pas y déroger à chaque fois. Donc euh, moi, je considère que le règlement venant d'être appliqué, il n'était pas forcément euh, euh, dans les esprits avant. Donc euh, on fait une dérogation, mais ça sera euh, la seule, pour ma part, que je pense que nous devrons admettre. Maintenant, pour compléter ce que dit euh, Philippe, la question de la sécurité, de la sûreté, c'est une question importante, qui peut être considérée comme transversale ou qui peut être considérée comme spécifique. Ce n'est pas moi qui vais le décider ce soir. La sûreté et la sécurité, ça prend plusieurs formes. L'autre jour, en conférence de maire, on a parlé de la sécurité des personnes et des biens. On s'est posé la question, moi je l'ai toujours défendu, mais je ne suis pas forcément bien placé, puisque la ville-centre a sa propre police municipale et n'est pas candidate personnellement à une police intercommunale, sauf qu'on s'est posé des questions. Moi je pense à un maire collègue qui l'an dernier s'est fait tuer, il a eu le droit euh, d'avoir l'actualité braquée sur lui après coup. On lui a donné une médaille, et on n'en parle plus, parce qu'il s'est fait tuer en allant constater des dépôts de gravats dans le sud de la France, dans la commune qu'il gérait. Et des dépôts de gravats, on en a dans toutes nos communes. On a à constater les uns et les autres, plus que des incivilités au quotidien, qui posent la question d'une d'une intervention peut-être complémentaire à la Gendarmerie nationale. Bref, c'est un débat important. Il y a aussi la sécurité civile, les inondations. Les inondations, la réflexion de tout à l'heure, la précision de Michel pour la prévention des inondations, c'est un problème aussi de sécurité civile. Donc c'est vrai que c'est un problème aussi transversal. On peut, on peut réfléchir à cette proposition. On ne va pas donner la réponse ce soir. La question a été posée, elle sera certainement étudiée, débattue, on reviendra là-dessus ensemble. Moi je vous propose éventuellement, si les collègues sont d'accord, qu'on voit si on ne peut pas déjà réfléchir à une modalité d'associer les collègues élus sur ces problèmes de sécurité, ceux qui seraient sensibles à ces problèmes. Voilà. La séance est terminée. Moi je vous remercie d'y avoir participé. Pour les horaires... On pourra les adapter, revenir à 18h15 et voir selon l'ordre du jour s'il faut avancer, reculer ou pas. Merci à tous.